j'ai décidé d'écouter la vie qui veut être vécue à travers moi. Moi, je veux juste être à l'écoute. Je ne dois plus me battre, me faire avoir un plan de carrière, un truc. J'ai travaillé pendant euh, 10 ans comme consultant dans des grosses boîtes. Euh, puis à un moment donné, ça, voilà, ça ne collait plus pour moi. Je me suis mis à mon compte. Euh, et je travaillais comme, euh, comme coach, comme facilitateur, comme... Euh,